Le roman s'appelle Eleftheria. Eleftheria, ça veut dire liberté en grec. Euh, tout simplement parce que euh, c'est un roman choral avec euh, de multiples personnages, euh, beaucoup de femmes, quelques hommes aussi. Et leur point commun, c'est qu'ils cherchent tous euh, leur chemin de liberté, à trouver leur destin, dans un contexte euh, qui n'est pas évident. Alors, ils habitent tous en Crète et ils n'ont pas la même histoire. Certains, euh, certaines appartiennent à la communauté juive. D'autres sont des, des crétois euh, de village, mais qui sont confrontés euh, eh bien, tous à la guerre, à, à l'occupation nazie. Et euh, certains seront résistants, d'autres pas, certains vont faire des choix, d'autres pas les mêmes. Euh, voilà donc c'est en fait euh, un, une manière de retourner euh, dans, dans cette époque pour questionner euh, euh, notre liberté euh, de, de destinée. Alors la Crète d'abord parce que c'est un peu mon pays d'adoption euh, puisque nous y vivons une partie de l'année avec mon compagnon et, et que je crois que la Crète est une terre de résistance, une, une terre qui a connu beaucoup d'occupations dans, dans les siècles et les siècles, et qui s'est forgée un caractère. Ce sont, ce sont des, des Grecs qui ont en plus en eux le soleil, la mer, mais, la montagne, mais aussi une nature forte, et, et un désir de, de, de maintenir leur identité envers et contre tout. Voilà, donc ça c'est le point commun de, de, de ce que je ressens fortement comme, comme caractère crétois. Et j'avais déjà envie de faire revivre cet endroit que j'aime, euh, qui m'a accueilli. Et puis, alors, par rapport à cette période, euh, j'ai découvert que la, la communauté juive de Crète, euh, qui est quand même était sur cette île depuis 2500 ans, a été euh, rayée d'un trait de plume euh, par un événement euh, absolument tragique euh, qui s'est passé dans cette, dans cette époque-là et qui est complètement inconnu. Voilà. qui est inconnu de nous Français, qui d'ailleurs ne connaissons rien en réalité de, de, de la guerre 39-45 euh, en Grèce. Hein. Mais plus généralement, même, euh, même pour les Crétois, c'est un épisode euh, secret. Euh, voilà. Et donc quand j'ai découvert cette histoire-là, eh ça a renforcé mon désir de, de donner un visage, de donner une histoire, de mettre des, des noms euh, pour faire revivre, eh bien, pour qu'ils ne soient plus des fantômes. Voilà. J'ai rencontré un poète euh, qui s'appelle Yossif Ventura, euh, qui est né en 1938 et il avait 5 ans quand euh, il a fui la crête avec ses parents. Euh, on est en pleine occupation nazie et c'est juste euh, la manière que sa famille et lui ont eu d'échapper à la destruction. Il m'a raconté cette, cette fuite et il m'a dit qu'il était le dernier survivant euh, d'une communauté engloutie. Euh, il m'a emmené à Rania, la Canée. Et là, nous sommes allés à la synagogue Efraim, qui est une petite synagogue euh, qui était euh, évidemment très active avant euh, l'occupation nazie et qui euh, aujourd'hui est un, un lieu de mémoire et un lieu multiconfessionnel pour justement qu'on essaye de, de faire remonter, ressurgir cette mémoire. Euh, voilà, et donc c'est là, en commençant là, en cherchant avec lui dans les rues du vieux quartier euh, de Rania, euh, d'un vieux quartier qui s'appelle Evraïki, qui est, est l'ancien ghetto vénitien, avec ses, euh, mais qu'on a, euh, lui et moi, cherché un peu la trace de, de ces gens qui euh, euh, ont été tous, les femmes, les enfants, les vieux, euh, il y avait à peu près 300 personnes qui ont tous été raflées et qui ont tous disparu. Euh, c'est comme ça que je suis partie de là. Mais ensuite j'ai découvert qu'avec cette communauté juive, euh, à peu près 200 résistants, crétois, euh, eux aussi avaient été euh, euh, raflés et, et avaient disparu dans cette tragédie. Euh, et aussi euh, des Italiens antifascistes qui avaient une histoire, voilà, qui avaient une histoire. Évidemment, moi, dès qu'on me raconte euh, une bribe d'histoire, je prends des petits morceaux je, et, et de cette mosaïque, je, je sors... Euh, voilà, des visages, des noms, Rebecca, Stella, euh, Rachel, Judith, euh, mais aussi Yorgos, mais Ariadne, euh, et puis Luigi, et puis Petros. Et ça donne, euh, ça, ça donne ce, ce bouquet, voilà, ce, ce, cette manière de, de vouloir raconter une histoire euh, qui est venue frapper à ma porte. C'est vrai que mes livres les plus connus sont les feuilletons de la mythologie grecque, les feuilletons à 100 épisodes, euh, officiellement classés en littérature de jeunesse. En réalité, depuis qu'ils existent, euh, je sais bien que c'est tout public. Euh, et c'est d'ailleurs, c'était mon choix. Quand j'écris pour les, les enfants, je sais très bien que je vais écrire aussi pour les adultes. Et aujourd'hui, quand on me dit euh, à très souvent que les feuilletons mythologiques sont lus dans les maisons de retraite, ça me paraît tout à fait normal. Donc, pour moi, quand j'écris, j'écris. Euh, et je raconte une histoire, je ne pense pas à un public avec une catégorie d'âge. Par contre, ce qui me paraît important, quand on écrit pour la jeunesse, comme quand on entre, comme là, mon premier roman en littérature adulte, euh, c'est de faire vivre des personnages, c'est de faire vivre des émotions, de, et, et de scénariser. Donc c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, mais euh, je ne vois pas de différence entre euh, ma manière d'écrire pour la jeunesse et la manière d'écrire pour les adultes, du moment qu'on est euh, euh, dans quelque chose qui est authentique. On me demande de plus en plus souvent si je suis grecque, et je suis obligée de dire que non. Quel dommage, quel dommage. Mais j'ai un peu l'impression que je mens quand je réponds non. Parce qu'en fait, je crois que la Grèce que j'ai rencontrée euh, petite fille par les contes et légendes du monde grec, et barbare, ça s'appelait comme ça à l'époque, euh, c'est d'abord quelque chose qui a nourri mon imaginaire très fortement, tout le temps. Et j'ai tellement rêvé la Grèce que mon premier voyage à l'étranger, je l'ai fait en Grèce. Et effectivement, j'ai commencé à la découvrir comme ça. Quand ensuite j'ai écrit sur les mythes, euh, ce que j'avais envie de, de, de ressortir, c'était non seulement bah, cette culture grecque, c'est quand même le de notre culture à nous, c'est notre civilisation, c'est notre histoire commune, mais c'est aussi ce qui nous forge en tant qu'être humain, c'est ce qui nous aide à, à réfléchir aux, aux questions de la vie, c'est d'une actualité brûlante. Et, et je trouve que c'est ce que je retrouve tout le temps dans cette terre grecque, pas seulement euh, euh, sa, sa cuisine, sa culture, euh, euh, ses paysages, mais aussi euh, ce qui moi en tout cas me fait vibrer. Voilà. et je crois que c'est ce qui nous aide à, à penser le monde. C'est pour ça que le livre que je viens de publier, Eleftheria, bien sûr qu'il se nourrit de bribes d'histoire, bien sûr qu'il raconte quelque chose qui s'est passé dans les années 40, mais en fait, pour moi, c'est un livre d'actualité, parce que ça aurait pu se passer euh, maintenant, parce que ce que ça raconte, à la fois d'horreur, de, euh, de barbarie euh, nazie, euh, mais aussi de solidarité euh, entre les crétois, les juifs, les résistants, mais aussi les traîtres, Enfin, toutes ces choses-là, eh bien... Euh, eh c'est ce qui est euh, sous nos yeux encore aujourd'hui.